Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Une lectrice m'a conseillé de lire L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Merci Jocelyne. Résultat, gros coup de cœur. Nous sommes en Angleterre en 1946. Maggie Fuller s'apprête à pousser les portes du manoir Shepper House dans le Kent. À 26 ans, elle s'apprête à rentrer au service des lyon Thorpe, une vieille famille aristocratique. Maggie a le cœur lourd. Devenir domestique alors qu'elle est issue d'une famille de féministes, militantes et indépendantes, est pour elle un échec. Ses ambitions étaient pourtant tout autres. Elle devait devenir médecin. Elle devait réparer un bateau avec Will, son fiancé de l'époque et tous les deux devaient voyager. Mais lorsque Will est tombé d'un toit et est resté paralysé, les rêves de Maggie se sont envolés. Elle a respecté ses engagements en épousant Will et est allée travailler dans une conserverie de poissons afin de subvenir à leurs besoins. Elle est restée plusieurs années auprès de Will malgré les violences de cet homme qu'elle avait aimé. Aujourd'hui veuve, elle pousse les portes de Shepper House. Dans ce manoir, le temps semble s'être arrêté au siècle dernier. Comment cette jeune femme cultivée et émancipée, va-t-elle intégrer cette armée de domestiques Vous l'aurez compris, ce roman est un roman historique, mais pas que. L'auteur nous plonge dans cette Angleterre des années d'après-guerre. Elle nous plonge également dans le monde des domestiques, leur code, leur hiérarchie. On sent également les prémices d'un changement dans la société anglaise. Les retombées de la politique française avec le Front populaire font craindre aux aristocrates de perdre leurs privilèges. L'héroïne de Laurence Perrin, Maggie, a un caractère bien trompé. Elle a des convictions, des idées bien arrêtées et elle est drôle et impétueuse. À travers ce personnage moderne, Laurence Perrin aborde la place des femmes à cette époque et surtout leur combat. Et vous allez découvrir que Maggie n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Mais sous son armure de combattante féministe, il y a un cœur qui bat et un cœur qui va abattre beaucoup plus vite pour un certain gentleman. N'hésitez pas, ouvrez ce livre et faites un voyage dans le temps avec L'Aile des Vierges de Laurence Perrin. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la chapelle des Fougerelles. Au revoir